Alors, est-ce que vous êtes porté par le fait de vivre tranquillement, par le fait de valoriser l'harmonie, par le fait d'être posé et d'être là juste pour pouvoir profiter de cet environnement Peut-être alors vous vous rapprochez de cette notion de médiateur qui est un des profils importants de l'Enneagramme, le dernier, le 9, le numéro 9, qui intègre à la fois toutes les autres dimensions et qui a cette particularité d'être un être profondément Poser. Alors qu'est-ce qui est très important pour ce neuf C'est justement cette harmonie avec l'environnement. C'est cette capacité à prendre en compte les différences et à faire en sorte que ces différences s'unifient en quelque sorte. Alors évidemment, quand il est emporté par cette quête d'harmonie, il tombe parfois dans ce travers qui consiste justement à être un peu en mode airbag, c'est-à-dire à se protéger justement de ce qui ne lui va pas, en disant ben finalement tout va bien, tout est ok, tout est parfait, et du coup qu'il y aura du mal à reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas, simplement parce que il inhibe en quelque sorte ses sensations justement par désir d'harmonie. Enfin, c'est pas par désir d'harmonie, c'est parce qu'il est dans le devoir d'être dans l'harmonie. Et du coup, il n'osera pas se confronter, n'osera pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et il peut finir, vous voyez, sous un pont, sous un carton, en train de regarder les oiseaux voler, faisant la manche, et vous dire, bah écoutez, tout va bien, voilà, les oiseaux volent, c'est parfait. Peace and lhomme voyons. Et alors que dans sa vie, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il aura du mal à les reconnaître. Et c'est pour ça qu'il se sera complètement narcotisé. Ça, c'est son message un petit peu négatif et qui, justement, le coupe de cette relation au monde. Quand, au contraire, notre neuf, notre médiateur remonte vers le meilleur de lui-même, eh bien, il se réveille, en fait, en quelque sorte, à l'amour, justement, de ses différences, à l'amour de ses chocs, à l'amour de ses éléments qui ne lui vont plus. Et accueillant, du coup, ces éléments, au lieu de les fuir ou de les abattre, eh bien, il va considérer justement le besoin de s'éveiller à cette sensation, de prendre de la distance et comprendre en fait qu'est-ce qui se passe pour justement utiliser cette faculté d'harmonisation pour prendre en compte ces chocs, prendre en compte ces situations conflictuelles, prendre en compte ces écarts, prendre en compte ces crises et co-construire justement avec. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de découvrir la richesse de ce modèle qu'est l'énagramme, notamment à travers le neuf, mais aussi à travers tous les autres profils, on vous invite à venir cliquer sur un des liens qui est sous cette vidéo pour y découvrir eh d'abord un test qui vous permettra de vous évaluer, de découvrir aussi comment vous rayonnez dans l'ensemble de, ce, de ces neuf profils de l'énagramme, et puis surtout à travers ce test recevoir une documentation un peu plus complète, gratuite, pour justement découvrir la richesse ce modèle en termes de connaissance de vous-même, des autres, du monde. Et vous verrez comment, grâce à cet outil, on peut vraiment interagir de manière beaucoup plus positive face aux situations. On se retrouve très vite pour la suite si vous avez envie d'aller plus loin avec nous. Merci encore pour avoir suivi cette série et au grand plaisir de vous retrouver.